était inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré dans ma scolarité Non, c'est... Euh, euh, vous savez, quand vous faites les, les tournées euh, de, avec vos films, euh, bah, vous rencontrez des cinéphiles, vous rencontrez... Euh, vous parlez de cinéma. Et dans l'Est de la France, euh, comme ça, j'avais rencontré un groupe de profs d'histoire, d'enseignants, qui avaient euh, travaillé avec un principal adjoint euh, très étrange, et je ne sais pas comment c'est venu sur le tapis, ils m'ont raconté que... Euh, les choses euh, euh, euh, euh, essentielles du film, à savoir qu'ils avaient un, un principal avec euh, adjoint avec lequel il n'avait euh, aucun rapport, parce qu'il voulait, il, il voulait pas communiquer avec eux, il était un peu, un peu psychorigide comme dans le film. Euh, et ils, ils ont découvert un peu de la même façon que dans comment je le raconte dans le film, qu'il avait triché pour le brevet pour son fils, et, alors que son fils était très bon élève et que le brevet n'a aucune espèce d'importance aujourd'hui, donc c'est totalement absurde comme, comme, comme acte, et euh, euh, il s'est fait choper de la même façon, et le, la chose qui était assez terrible en même temps, c'est qu'il avait euh, euh, demandé à son fils de se dénoncer, comme dans le film, ça c'est pas terrible. Et, et puis, euh, et aussi de la même façon, à la fin, il n'avait pas du tout été inquiété parce qu'il était plutôt bien noté par l'administration et il avait eu, malgré tout, une promotion. Voilà, ça, c'est les, tous les points que je connaissais sur, euh, sur le personnage. Et, et moi, je me dis, tiens, il y aurait une histoire à faire sur un personnage atypique euh, où moi, je pourrais mettre des choses à moi, euh, à savoir le goût de la littérature, euh, euh, peut-être lui, lui créer un background un peu particulier avec un frère particulier comme moi je peux avoir dans la vie j'ai un frère un peu particulier qui ressemble pas mal au, au personnage du frère dans l'histoire et puis ça me permettait de raconter des choses sur, euh, sur euh, la peur du lendemain euh, le, le, le stress euh, pour sa carrière euh, et pour sa progéniture etc et, euh, et puis de raconter de, un cadre avec un personnage euh, qui vient d'un certain milieu, qui s'est élevé socialement, mais qui euh, euh, alors qui pour, pourrait être euh, serein et qui pourrait.. il euh, n'y arrive pas. Alors, pour quelle raison Ça, on peut se faire son film là-dessus. Moi je pense qu'il y a une dimension d'autodestruction là-dedans. Euh... Que vous expliquez comment bah, je ne sais pas quand vous arrivez à vous, vous extraire de votre milieu d'origine et puis vous élever socialement, parfois vous, euh, vous culpabilisez aussi. Et vous dites, tiens, pourquoi euh, C'est une forme de trahison que d'abandonner. Euh. D'ailleurs, dans, dans la cité où, où, il, où il vient, plus personne ne le, le connaît. Il vient le moins possible, il vient pour voir son frère parce qu'il est obligé. Euh. Voilà, ça c'est. Euh, en même temps, il n'y a pas le, le côté abus de pouvoir, profiter de, de la situation, puis on a une place haute, et même s'il y a le, le lien familial qui, avec les inquiétudes, justement, est-ce que le fait de prendre de l'importance comme ça, ça, ça facilite l'accès à, à, à, à cette oui. tricherie-là, mais ça pourrait être un parallèle avec d'autres choses Oui, bah, le vrai, par exemple, le vrai euh, principal, euh, adjoint, il était terrible, par exemple, son équipe éducative n'avait pas le droit d'entrer, de frapper à son bureau, il avait installé une sonnette, il ouvrait, euh... il était très très très étrange. Moi ça, ça m'intéressait pas plus que ça, euh... donc il a fallu faire des choix. Le film, il est assez bref, hein, il fait 1h22. Euh... Vous voilà. lui avez demandé de... de parler de lui quelque part